Bonjour les amis, encore aujourd'hui, je, euh, je suis ici les amis, on vient de travailler. Vous savez, le succès ne vient que si on... <rire> On se fait Michel bien accompagner, vous voyez oui, le, Je on... choisis mes amis, oui, le, le, le je choisis vous... des amis qui, qui ne voient est que par moi. complètement possédé, <rire> non, nous ne le le rencontré ma... Mais c'est extraordinaire oh, <rire> oh, bon, mon Michel. Michel Mon Dieu, mon Dieu pas les gars, les Yannick, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente, et monsieur, monsieur, magique, magique, magique, Leval de Magnifique. sud radio, d'RTL, de partout. Oui, de partout, enfin, on je... vu de partout. Oui. Et nulle part en même. Voilà. Temps. Il est également ninja. Je vous dis ouais, à chaque fois, ouais, si majorette. vous voulez être positif, optimiste. Oui. Oui. Nourrissez-vous de projets et là, et regardez les vidéos. De Michel, on a fait, oui. on, on a, ah, a fait, enfin, on a travaillé aujourd'hui. Oui, beaucoup, hein beaucoup. Vrai, tu ressors oui, plus positif oui, que tout à l'heure. Je suis venu. Même. <rire> on t'a accueilli je dépressif sais. et là oui, maintenant c'est vous <rire> Voilà, C'est fantastique. Merci beaucoup. Les voilà, les amis, entourez-vous bien de gens compétents, de gens de confiance. Toi qui regardes la caméra, sache que je t'aime. <rire> Toi qui est derrière ta caméra, je t'aime. Comment on parle derrière ton écran Excuse-moi, je t'aime. Et dis-moi que tu as au moins une personne qui t'aime. Profondément. C'est toi. Donc je t'aime. Voilà. Et ah, ces ah, gens-là t'aiment aussi, sache oui, voilà. Tout le monde. En fait. Nous t'aimons beaucoup. On s'aime tous. En fait, ceci termine avec aussi. un grand message d'amour. Oui. Il y a je trois personnes qui t'aiment aujourd'hui. beaucoup avec Je beaucoup vous dis, soyez heureux, simplifiez-vous la vie. à très bientôt. Le Et ouvrez à tout le monde. Oui. <rire>